Mais comment j'ai pu en arriver là C'est vrai quoi, regardez-moi. être sérieux parfois <truits> Pourquoi Ah <truits> euh, non pas vraiment là, Et en plus au moins tu pourrais te présenter après avoir bougé mon téléphone. Ah ouais C'est vrai Moi ouais, c'est bien Et puis toi c'est qui Moi, c'est Matt. Et dire que j'étais qu'un simple mec, et me voilà accompagné d'un individu complètement bête, sans parler de son incroyable débilité. Bon, on va commencer par le début. Là, c'est moi, 21 ans, et déjà un gros no life. Ma vie, c'est les jeux. Je vis encore chez mes parents, ils sont sympas, mais ils me menacent de me mettre dehors, mais bon, je m'en fous. quoi. Je vais éviter de vous détailler ma vie parce que je pense que ça vous intéresse pas. Je vais vous appeler le début avec le marchand, l'épée... John. Ce jour-là où ma mère m'a demandé de quitter mon PC. Ma, tu sors Dire séparation. Je suis donc sorti prendre l'air. Et là, je croise ce marchand et vous connaissez la suite. Pourquoi tu me Ah ouais, c'est pas grave, viens. Sinon, moi, euh, je suis un assassin. Tu te rends compte Et mon but, de vie, c'est de voler tous les gens qui passent sur mon choix. Bah, vu comment tu t'es vautré la dernière fois, j'en doute fort que tu puisses voler les gens. Forme Tu m'as fait un croche-patte Ouais, enfin, bref. Mais euh, sinon, on est où, là Là, tu es en maladria. Dans les bois garde. Mais tu viens d'où pour pas connaître ces endroits De la terre, tu connais et de malade mentalia. Ah, à tes souhaits, on dit maladria Allez, si tu veux, bon, on y va. Bon, on va essayer de trouver de quelqu'un de préférence intelligent. Si tu veux. Mais c'est pas possible ça, ça fait deux heures qu'on tourne en rond. C'est tout à fait normal. Je voudrais un service en tion.